Bonjour à tous, nous sommes en, nous sommes en octobre 2020. Euh, je voudrais vous euh, présenter une nouvelle euh, vidéo parce que c'est un article que j'ai trouvé dans euh, Real euh, Investment et vraiment, vraiment intéressant. Il y a plusieurs graphiques. Euh, moi, j'aime les graphiques. J'aime vous partager les graphiques parce que dans le fond, euh, les chiffres, euh, même euh, quand on les voit sur un graphique, nous parlent plus que de long, long, long discours. Donc, euh, c'est ce que je voudrais vous partager. Et oh, L'article parle un peu que les récessions sont une bonne chose. Dans le capitalisme, on parle de destruction créatrice. C'est ce que l'article nous parle, que dans le fond, le capitalisme est basé là-dessus. On a des hauts, des bas. Ray Dalio, d'ailleurs, vous pouvez trouver ça sur YouTube. Ray Dalio parle de l'économie qui est en cycle. De toute façon, tout le monde le sait que tout fonctionne par cycle. On a des cycles, des montées, des baisses, des sommets, des baisses, des montées, des sommets, des baisses le cycle de la vie, le cycle des papillons, le euh, cycle des guerres, même. Euh, on a pas paquet cycle cycles, la vie fonctionne comme ça. Et donc, euh, on a aussi des cycles dans l'économie. Mais par contre, les cycles économiques sont pas tout à fait comme on pourrait le croire. C'est pas des cycles qui sont euh, euh, réguliers, euh, qui ont aussi des prévisibilités... Euh, précise, donc on, non, on a des cycles, mais souvent c'est dur à vraiment préciser où est-ce que le creux de cycle. On le fait après coup sur des graphiques, mais lorsqu'on regarde la situation en plein, à, à long terme, là, ce qui s'est passé depuis, euh, bon, depuis les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale, on voit que les cycles économiques n'ont euh, pas été constants, mais que les banques centrales sont intervenues de plus en plus. Et surtout, après les années 70, là, là on a eu vraiment, ben, 70, 80, 80 peut-être plus, là. À partir des années 80, là, on a commencé vraiment à, à, à injecter euh, euh, de l'argent dans, dans le système pour faire en sorte que les crises puissent s'amoindrir plus facilement. On n'a pas laissé aller la... la la manière de Hayek qui disait lui que l'économie on doit la laisser aller euh, euh, c'est le la la, la la philosophie de la laisser aller, de, du laisser-aller, contrairement à la philosophie de John Menarkin, euh, sur laquelle on est basé. Donc, Hayat lui disait que, dans le fond, c'est on doit laisser faire, euh, les choses vont se replacer par eux-mêmes, euh, moins d'intervention du gouvernement dans l'économie. Et ce qui est arrivé en 1929 a été peut-être stigmatisé dans la conscience des, euh, des individus, des politiciens, c'est la raison pour laquelle on ne veut pas retourner à cette situation-là, c'est que c'est Edgar Hoover qui était président des États-Unis. Et en 1929, lorsque le crash boursier est arrivé après dix ans de grande croissance, ce que Hoover a dit, bon, on va laisser aller, on va laisser aller l'économie et on va voir ce que ça va faire. Et ça s'est dégénéré en... C'était une crise boursière, mais qui s'est dégénéré en une crise économique terrible où le gouvernement n'a pas intervenu. Et c'est ça qu'on ne voulait plus. C'est la raison pour laquelle, on, avec John Menarquin, la philosophie de John Menarquin, je l'avais expliqué dans une autre vidéo, on a commencé à intervenir massivement après toutes les crises qu'on a connues. Et à cause de cette situation-là, c'est vrai qu'on a maintenu le système, on a maintenu le système pendant des, des décennies pour essayer de faire en sorte de toujours réinjecter de l'argent lorsqu'on avait des crises. Et lorsque, en 1971 encore, je à la même histoire, lorsque Nixon a enlevé le, le, le la convertibilité en or là, de, de la devise américaine, parce que euh, 35 l'once, euh, là on s'est détaché de tout ce qui pouvait nous servir de boulet ou de régulateur. Donc on a oublié tout ça. On est reparti sur un système basé sur la dette dans le fond. Le gouvernement peut émettre de l'argent comme il veut, sans restriction. C'est lui qui décide et personne ne peut lui dicter quoi faire. Et donc cette philosophie-là américaine est un peu, c'est un peu propagé au travers de la planète. Et on va regarder justement les grandes crises. Euh, des mesures sont prises par les gouvernements et les banques centrales pour prolonger les cycles économiques et éviter euh, que les récessions ne le conduisent à des récessions plus graves à la fin. Donc, euh, écoutez, c'est euh, vraiment, vraiment du long terme. Là. Euh, on se trouve à avoir ici euh, euh, ben la deuxième guerre mondiale, parce que dans le fond, regardez ça, ça se trouve être euh, euh, la moyenne et la médiane de de l'injection monétaire, de, de, euh, du fait que les gouvernements euh, s'impliquent lorsqu'on arrive avec euh, des crises et on voit très très bien qu'on a eu pendant des années bon, part de 1854 jusqu'à et c'est 29 première grande crise 33 ça se trouve être le New Deal avec Roosevelt comme je vous ai dit le euh, c'est la première grande grande intervention du gouvernement avec euh, ce fameux New Deal où euh, Roosevelt euh, en, en fait, la promotion du, ou d'impliquer, de, de, euh, les personnes dans du travail financier par les gouvernements. Et c'est là qu'on a eu le, le barrage ouvert, toutes sortes d'autres projets pour faire en sorte que la machine puisse partir. Deuxième guerre mondiale aussi, beaucoup, beaucoup d'argent sont rentrés aux États-Unis avant l'implication des Américains dans la guerre. Mais lorsque les Américains se sont impliqués dans la guerre, là, il, y a eu, il y a eu de la sortie d'argent. On avait vu dans une de mes vidéos que, dans le fond, le produit intérieur brut avait souffert de tout ça. Mais quelque peu, et ensuite, les années 50, après la Première Guerre mondiale, on est allé jusqu'en bon, 61, ça se trouve être la crise de Cuba, là. Euh, on a eu, euh, ben, dans le fond c'est ça, c'est relié à 61, la crise de Cuba, un pic ici, euh, mais ce que je voulais vous montrer c'est un peu ce qu'on a connu dans les trois dernières crises, là. 2001, euh, ici on est rendu c'est 2009, et là c'est encore plus, les super cycles, là, dans le fond on a eu toujours des interventions, surtout les dernières, euh, depuis 80, là, on voit très, très bien que les interventions euh, sont super importantes au niveau de la FED. Euh, les expansions ont vraiment été profitables euh, au niveau de la société, au niveau de la société américaine et un peu partout sur la planète, des cycles d'expansion, mais à toutes les fois, les expansions qui sont fortes, la crise, ce, ce, on plonge encore plus euh, en déficit. Donc, les, à toutes les fois qu'on a des, des plus fortes expansions, les creux sont toujours plus forts. C'est la destruction créatrice. Euh, ici, on a un autre graphique. Euh, les expansions prolongées étaient devenues la norme depuis le début des années 1970, lorsque le président Nixon a rompu le lien étroit entre le dollar et l'or. Euh, les quatre dernières expansions euh, sont parmi euh, les six plus longues de l'histoire des États-Unis, des grandes expansions qu'on a connues. Euh, pourquoi ça? Libérer des contraintes d'une monnaie associée à l'or, les gouvernements et les banques centrales sont devenus beaucoup plus agressifs dans la lutte contre les ralentissements. Ils ont augmenté les dépenses, réduit les taux d'intérêt on le voit encore aujourd'hui euh, plus que jamais, euh, ou pris d'autres mesures peu orthodoxes pour stimuler l'économie, dont l'achat d'actions ou maintenir des, euh, des entreprises zombies euh, à flot euh, pour euh, la seule raison de les maintenir, dans le fond, c'est ça, c'est les nouvelles mesures du gouvernement, on voit à cause de ça, ben, c'est pas compliqué, on se trouve avec euh, la dette ben, qui a explosé, on, euh, on le constate ici, la dette a vraiment, vraiment explosé et euh, les déficits euh, se creusent de plus en plus. Cette année, euh, c'est un déficit. Euh, aux États-Unis, c'est 3100 milliards, là, déficit euh, record. Là. Et à cause de ça, bon je vois ce, ce qui est écrit en d'autres termes, l'étonnant de l'économie autrichienne, ceux qui parlent du DSFR, estiment qu'une période prolongée de taux bas et la création excessive de crédits se traduit par un déséquilibre volatile, volatile, excusez, instable entre l'épargne et <rire> l'investissement. En d'autres termes, les taux bas ont tendance à stimuler les emprunts auprès du système bancaire qui, a leur le tour conduise, comme on pouvait s'y attendre, à l'expansion du crédit. Cette expansion du crédit crée alors à son tour une expansion de l'offre de la monnaie. Donc, plus qu'on veut solutionner des problèmes en injectant massivement de l'argent dans le système, je parle des banques centrales, plus qu'on... On détruit l'économie euh, en pensant bien faire. On rend les riches plus riches, les pauvres plus pauvres. On crée les inégalités. Ça, ça se trouve être le taux directeur ici de la Fed. Euh, là, on vient d'arriver ici. On, on le voit très, très bien qu'on peut être, euh, On était pendant une longue période, après la crise de 2008, des euh, taux à zéro, eh bien, là, ça va être encore plus long. Et on se trouve avoir aussi le, les, les, les, les, les personnels... Euh, le taux d'épargne personnelle, euh, qui vient de connaître un boom, justement, parce que l'argent qui a été injecté par la Fed, on le voit tout à l'heure sur la vélocité de la monnaie, n'a pas été dans le système, n'a pas été dans l'économie réelle, au contraire, elle est restée stockée. Euh, bah la plupart dans les individus qui dépensent moins, qui ont peur de l'avenir, on crée la peur, on maintient la peur, et la plupart des gouvernements au niveau de la planète maintiennent la peur, donc euh, l'argent qui est injecté dans le système qui devait repartir l'économie, ne fait pas du tout cette fonction. Et ici, on se trouve à avoir justement les fameux QE, comme je vous ai parlé souvent, QE1, QE2, au cours des années, QE, QE3, et là c'est le QE4, là. Puis, euh, on a infini. Donc, euh, regardez ici la vélocité de la monnaie. La vélocité de la monnaie, ça se trouve être la ligne jaune qui s'en va à la baisse, qui a pris toute un débat, même si euh, la, la, la courbe euh, bleue, excusez, où on a la, la dette, la dette... Euh, la dette américaine qui augmente d'une manière effrayante. Donc, même si on remet de l'argent dans le système, en pensant que cet argent-là va servir à l'économie, elle ne sert absolument pas à repartir l'économie. Au contraire, elle la paralyse parce que les gens ont peur. Donc, ça se trouve être les, les, les dettes. la dette la croissance de la dette euh, face au PIB, euh, ce que la dette rapporte face au PIB. On l'avait vu, euh, en ce moment, c'est 5-6 et ça va être 8 euh, projetés pour le futur, que ça coûte euh, 8 injectés par la Fed ne rapporte qu'un dollar dans le PIB. Et ça, ça se trouve être euh, des déficits qui ne qui se creuse continuellement au cours des années, et ça se traduit par notre beau graphique ici, qui se trouve à montrer le fameux Standard Poor, euh, avec, euh, bon, comparé comparer euh, le le total système le, le le la dette aussi, ce qui, qui fait en sorte que euh, surtout depuis 2010 là, on le voit très très bien ici le le, le, le petit carré jaune là, on voit très très bien que les indices euh, ont été soutenus surtout les les euh, la dernière période depuis mars depuis le, le, le corona la crise du coronavirus ont été maintenus artificiellement par les liquidités de la Fed dans le système donc euh, c'est sans contredit et surtout euh, c'est pas avec beaucoup beaucoup de liquidités c'est vraiment avec les liquidités euh, ben, les liquidités oui qui ont été euh, qui appuient euh, 5 6 actions fang dans le fond dans le standard and Poor. c'est vraiment pas beaucoup donc euh, les autres actions ça vivote ça monte un petit peu mais la plupart des, des, de l'argent est allé dans euh, les actions technologiques, Fang euh, depuis mars euh, depuis mars euh, 2020. Et le dernier graphique, parce qu'on parle beaucoup euh, de l'inflation. Avec l'argent qu'on a injecté dans le système, est-ce qu'on va avoir de l'inflation? Ça, ça se trouve être le graphique de l'inflation. Depuis. Euh, Wow, c'est depuis 2004, là. On, euh, on a la crise de 2008 en gris, la crise de 2020 en gris aussi, et on voit très très bien que malgré les injections monétaires depuis 2008, euh, l'inflation 2009, 2010, 2011, 2012, on a connu un sommet, 2013, 2014, l'inflation a commencé à, à, à, cro à décroître, et euh, on a eu un pic 2016, euh, l'élection de Trump, et là, on, on descend encore. Il y en a qui croient qu'on va avoir une hyperinflation, tout ça. J'écoutais Jim Rickard, il ne croit pas du tout ça, et ni moi, je ne crois pas du tout ça. Avec euh, le temps, euh, oui, on peut avoir une montée de l'inflation. La Fed a passé à parler du 2%, même si on arrivait au-dessus de ça, ben mais je ne pense pas qu'on va connaître 3% d'inflation. ça va vivoter, parce que dans le fond, l'argent ne va pas dans le système, l'argent est paralysé encore dans les poches des individus pour remboursement de dette, les dépenses sont réduites au maximum dû au fait que on a peur de l'avenir et les gouvernements, en ayant parlé du confinement, continuent à en remettre et dire « Peut-être que ça va durer plus qu'un an, même dans le fond, que le coronavirus soit là ou pas. On veut confiner, on paralyse l'économie, c'est à ne rien y comprendre. On se revoit bientôt.